Bonjour, mes chers élèves de 6e année de l'enseignement primaire. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Je vous présente les apprentissages en français. Allons-y, on va découvrir la leçon d'aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant pour vous. Voilà, ouvrez s'il vous plaît à la page 28. Et vous allez voir lexique, les antonymes. Voici la leçon d'aujourd'hui, c'est les antonymes. D'accord Et voici les exercices qu'on va faire. Allons. Alors, on va commencer par l'observation et la découverte, mes chers élèves. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il y a le mot monte et descende. Observez bien, s'il vous plaît, les mots en couleur. Monte, descend. Prêt, loin, bien, mal, froid, chaud, se lève et s'assoit. Alors, que constatez-vous Que remarquez-vous hum? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose Monte. C'est le verbe monter, descendre. C'est le verbe descendre. On dit tout simplement monter et le contraire de descendre. Monter et le contraire de descendre. Voilà. Parce qu'ils ont un sens opposé. Euh, prêt et loin. C'est la même chose. Ce sont deux mots opposés. Prêt et le contraire de loin. Bien et mal, froid et chaud, se lève et s'asseoir, se lever. Et le contraire de s'asseoir. Alors, je remarque tout simplement, il y a un couple de mots opposés, ce qu'on appelle les antonymes. Voilà. Les antonymes. Parce, qu parce que tout simplement, ils n'ont pas euh, le même sens. Ils ont un sens opposé. Voilà. Ils ont un sens opposé. Regarde ici. Voilà. On dit les enfants montent. Alors, montent ici sur la dune. Les enfants montent sur la dune. De ça. Et la descendent en courant. Et la descendent en courant. Alors, monter, c'est le contraire de descendre. Bien sûr, on parle ici de les antonymes. Alors, pour les antonymes, ils ont toujours de la même de la même nature grammaticale, soit deux verbes, comme l'exemple de « monte » et « descend », comme l'exemple de « se lève » et « s'assoit », et c'est comme deux adverbes, comme l'exemple de « près » loin » ou « bien » mal », ou deux adjectifs, comme l'exemple de « froid » et « chaud »,« froide » et « chaude », d'accord alors, si on trouve euh, deux verbes ou deux adjectifs, comme l'exemple de « froid » et « chaud », ou deux adverbes, comme l'exemple de « près » ou « loin » ou « bien » ou « mal ». Alors, on passe maintenant au retiens pour ne pas oublier. Les mots de sens contraire ou les mots de sens opposé sont appelés des antonymes. Par exemple, blanc noir près, loin, froid et chaud. Le mot qui désigne cette opposition et l'antonyme. Deux antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Elles peuvent être soit du nom par la chaleur, le froid, la peur, le courage, ou des verbes, comme l'exemple de descendre, monter, s'asseoir, se lever, ou des adjectifs, blanc, et noir, froid, et chaud, ou des adverbes. Alors, on va faire quelques exercices d'entraînement. Mm -hmm. Je souligne les antonymes dans les phrases suivantes. Alors, je prends la règle ici, je commence à lire et comprendre. Le voyage a un, un début et une fin. Le voyage a un début. Voilà, un début, ça veut dire le commencement, une fin, ça veut dire la fin de voyage, la fin du voyage. Alors, une fin, c'est tout à fait contraire de un début, ce sont deux noms. Papa a perdu la clé de la pension, puis il l'a retrouvée. Papa a perdu, a perdu, c'est le verbe perdre, voilà, je souligne. Pourquoi tu as souligné Parce que je cherche un verbe. Qui a un sens contraire, je l'ai trouvé déjà. Puis, il a trouvé, a tr retrouvé, voilà. A trouver, a retrouvé, c'est la même chose. Alors, il y a ici deux verbes qui sont tout à fait contraires, qui ont un sens opposé. Pendant ses vacances, Lena a fait des exercices courts de français. Pendant ses vacances, Léna a fait des exercices courts de français et des exercices longs de mathématiques. Cours, longs. Hmm, il y a cours... C'est un adjectif et long. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. On continue. Le parc aquatique est prêt. Le marché est loin. Est prêt. Et loin. On l'a déjà vu dans l'exemple. Ce sont deux adverbes. La porte est fermée, la fenêtre est ouverte. Fermée, ouverte. C'est facile. Voilà, fermé. Voici ouverte. On continue avec les exercices dans quelques instants. Alors maintenant, c'est la partie variations C'est fini l'entraînement maintenant. Dans chaque liste, entoure l'antonyme des mots en couleur. Il y a rapide, sortir et moins. Alors, qu'est-ce que je cherche ici J'encadre. Dans chaque liste, j'encadre. J'entoure. J'entoure. Voilà. J'entoure. C'est pas j'encadre. Non. Alors. Je... Ça voilà. j'entoure l'antonyme des mots en couleur, alors rapide. Alors, cherche avec moi, s'il vous plaît, les enfants, la rapide, sous long, beau, horrible. D'après vous, qui est donc le mot contraire de rapide Est-ce que c'est sous je crois pas, beau, non, horrible Oh non, c'est bien sûr long, non, c'est le contraire de rapide. Maintenant, sortir. Mais chercher avec moi. Mais chercher le mot. Qui est tout à fait l'antonyme de mot en couleur. Sortir. Est-ce que c'est sauter Sortir, c'est un verbe. Alors, est-ce que c'est sauter, sentir, rouler, entrer mmh. Sortir, entrer, bien sûr. J'entre en classe. Je sors de la classe. Alors, moins. Moins, moins. Mais on parle ici de mathématiques. À ah, moins, plus. Ah, voilà. Assez de. Vendant plus, oui, c'est bien, bien joué. Alors rapide, c'est le contraire de long, sortie, c'est le contraire de d'entrée, moins, c'est le contraire de plus. On continue, mes chers élèves. Ah, maintenant, il faut écrire, hein Il faut écrire correctement. On surveille notre orthographe. Trouve un antonyme, un antonyme de chaque mot. Contrat. Je lis. Je lis, je lis, vous savez, le contraire, joli, joli veut dire beau. Bon. On dit les. Tout simplement, on peut dire aussi moche, mais un peu, parce qu'on parle d'un moche, c'est un peu familier, difficile, un exercice difficile des mathématiques. Mais en français, c'est vraiment facile, c'est facile. On continue, on continue toujours. Mal, mal, le mal, le bien. Oui, mal, bien, on dit déjà vu dans l'exemple. Et laver laver laver laver laver salir oui salir salir quelque chose oh là là et salir c'est vêtements dessous c'est on, on a parlé de la position lorsqu'on parle de mathématiques dessous dessus hein? dessus ça veut dire sur dessus ça veut dire en haut dessus dessous sous, sous? Et su, ça veut dire sur. Ton. Je me réveille tôt. Mais du moins, je me réveille tard. Voilà. Bien sûr, on, on va vérifier notre orthographe. Orthographe. Je lis les difficiles facile Mal, bien. On l'avait à lire. Dessus, déçus. tôt et tard. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et les autres aussi, on va vérifier... Voilà. Dans chaque liste, on tourne l'antonyme. Rapide, c'est le contraire de long. Sortir, c'est le contraire de Moins, c'est le contraire de plus. C'est bien. On a bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci. À très bientôt.